Euh, pour mon cas, le thème le plus parlant, c'est euh, vraiment l'Afrique la, la, de l'Ouest et la, la région sahélienne et l'analyse qui a pu être faite euh, lors des conférences sur les dynamiques de la CDAO et de l'UOMOA, sur euh, l'avenir qu'il peut y avoir dans un contexte de guerre en Ukraine avec des tensions euh, sino-américaines ou euh, russo-américaines assez fortes. Euh, c'est vraiment le thème que je retiendrai de cette WPC. On aurait pu s'attendre à une conférence intégralement tournée euh, autour du conflit ukrainien qui est forcément une euh, des causes géopolitiques et des, des, des intérêts géopolitiques majeurs actuels. Mais comme le dit Pierre, c'est vrai que la conférence euh, sur l'Afrique et le Sahel a été euh, particulièrement intéressante parce qu'elle montrait qu'en fait euh, tout ne se, ne se ramenait pas finalement à l'Europe euh, et qu'il euh, fallait prendre en compte des, des enjeux bien plus globaux. C'est la diversité et la qualité des intervenants à cette conférence qui, qui, fait toute sa valeur, qui en fait toute sa valeur. C'est vraiment la technicité, des, la densité des informations, des des interventions avec beaucoup d'informations, euh, ça va vite, c'est très percutant, les orateurs sont extrêmement bons, ils sont excellents, euh, ils ont souvent que 10 minutes, un quart d'heure euh, dans une présentation formelle pour exposer leur point de vue et en quelques minutes ils arrivent à faire passer les messages principaux qu'ils souhaitent, qu souhaitent euh, avoir et au-delà de ces moments formels, de ces conférences, on, on peut les retrouver lors de moments informels, lors de dîners, lors de, lors de cafés pour approfondir certains sujets et leur la proximité qu'on peut avoir avec ce genre d'intervenants est vraiment précieuse et c'est ce qui fait, je pense, la richesse de cette conférence.